les avertis partout ça pas pour ça fait je pense quelques jours que je suis souté je sais pas plus plus d'une semaine cutaneous par rapport à temps par rapport à occupation mais là vraiment, je viens oh, encore une fois pour nous présenter bien n'est-ce pas Un message oh, au bon moment titre de lobby éloignez-vous deux beaux alarmes aussi canabengo euh, je souhaiterais que tout se comprend bien la vidéo et plus que Nzambe aza ko convaincre nga yi ke e ko sunga mutumoko peut-être trois ans dans biso bato ba toupa, mesala ko dans biso bo ebitu sala makambo nyonso na repetangopo e vanda malamu to sala ngopo na bino c'est-à-dire o basa na molili ba koma na pole o basa na, na gauche balongwa gauche ba koma droite o basali, na makambu ya malamu te batika makambo ala basa makambu batika makambo ma bat mabeba sa makambu ma n'espoir malamu o bazali ma. ni yibi iba c'est-à-dire nous prêchons réellement le message pois ali évangélique c'est-à-dire message aux ali euh, je veux dire évangile évangile ali n'est-ce pas le euh, c'est un message aux ali réellement euh, na na na, na touche dans ali par rapport n'est-ce pas il y a le royaume de cieux or, Or pendant beaucoup il y a de, de de préalable, il y a de principes, il y a des choses à suivre, il y a des choses même à respecter. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à Il y a des à respecter. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à Il Papa, Plus que quand tu parles, nous serons sauvés. Nous sommes sauvés. on a Papa, Moli mbisanga y'a afin que nous soyons sauvés. Et Seigneur. Mabe. Alan Aliyo, puisque tu as le chemin, la vérité et la vie. Et on a merci. N'a merci Seigneur pour la présence. Et la présence. Et la présence. y'a pour la pour la présence. pour nous présence. pour la et zala, la lakat Nabis, enfin que avec un esprit saint, tous me conduire pour conduire mission au pour moi omoko, le banakonabi qui s'ama na, na, na kombono Yeshua amen voilà éloignez-vous de Bozala Mosika na bango. message au pour un chrétiens chrétien d'abord et pour un mutunyongso o azako akoma moi en de fois, lorsque nous venons avec des messages, nous ne sommes erreur. Nous ne sommes pas en train d'avoir Non, nous ne sommes pas Pourquoi Puisque je ne peux pas venir avec un message devant vous, ce qui non capable de comprendre le message. wana. avons dit que, tellement que, lorsqu'il nous donne des messages, c'est pour vous conscientiser déjà, puisque lorsque tu écouteras le son de ce message, et que ce n'est pas otika. Ma beozo sala, ou sa kotananzela déjà à Après tant, ou comprendre, ma ramanzambe, ou yambie sou nabo mouina yo. Et sachez que, vinayo yo, eko zalaloko la, la euh, enveloppe e zanga lettre, e e zanga lettre, soki, ou yambie sou ma siate. Boko comprenne loko yo. Imagine, Imaginez-vous, ou zuy enveloppe, ou kangi an tche l'ikolo tindi. C'est comme un message, n'est-ce pas, euh, email, ou e zangi, n'est-ce pas, euh, contenu nan manakati. Et de fois même, on a quatre systèmes informatiques. So ceux qui continuent, exactly, ils ne tout, na yo, mais tout le monde ne peut pas là. Pourquoi puisque c'est normalité. Moi, je suis un Zambe, là Je suis a Alors, ceux qui perçu capacité, Ils sont là. On a commis l'être avec l'esprit, on a commis On a commis plutôt l'enveloppe avec l'esprit. Puisque sachez que ton corps là, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe. On n'a commis l'être avec l'esprit. On a commis l'être avec l'esprit. On a commis l'être avec l'esprit. On a commis l'être avec l'esprit. On a commis l'être et comme Caracas, ça pas C'est pour dire que les choses que nous vous prêchons, elle est ma à côté la bino, au bozo Kabiso. Si on a dit que le message, éloignez-vous d'eux, il y a une musique qui la est adressée dans la catégorie. à La première catégorie est la chrétiens. Nous avions remarqué, constaté que les chrétiens mingi, et surtout dans ce soi-disant chrétien, Basali ba, ba fanatique Na bandeli ba chrétien mingilelo bazali ba fanatique ba Fanatique ya ba église entre guillemets fanatique ya ba congrégation fanatique ya ba religion fanatique ya ba assemblée fanatique ya ba pasteur fanatique ya ba mouvement Ba chrétien ba comme le quoi ba politicien il parle au nom du peuple, mais il travaille pour son ventre. Le chrétien bah comme il le call là combattant. Il parle pour le pays, mais il n'aime pas le peuple de ce pays. Le chrétien bah comme il le call là banganga. Aza ko perso kisi ya mbongo yimugala la nakati ya biko. C'est-à-dire, contraste, contraste. Alors ce qui osali mutozooka, matoyeza ko yoka. Mais ça je veux comprendre en oubien. Puisque nous voulons que vous compreniez à que quand on dit éloignez-vous d'eux, vous, vous, vous allez vous éloigner avec qui Avec qui Avec qui Avec qui Avec qui Avec qui Avec qui Avec qui le monde Avec qui Avec qui Avec qui Avec qui Avec qui tout le Avec qui Jean Monnyon, je que un pasteur, un enseignant, un prédicateur et un évangile. Chaque prédicateur a un message au Pesaka. Le message au prédicateur au Pesaka, il fait un ouvrage à Nzambé. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ma prédicateur, lo, chaque mouton na hmm. so so a un message que je vais véhiculer. Et j'ai comme l'impression, peut-être que c'est une erreur. Ceux qui mouton ont été à ma cambo, ils ont réaction à tout. Ils ont nombre de vues. Euh, une fois, je m'imaginais, so ceux qui pensent à YouTube, à l'ongoli Makambu nos vidéos, on a Kati, qu'on a a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit a dit de beaucoup de gens. Pourquoi je dis ça Beaucoup de gens Bali qu'on avait de qu'on avait je qu'on avait de qu'on avait ont à puisque nous devrions savoir nous devons savoir quelque chose la parole de Dieu est une lampe or une lampe doit être servie pour pendant sa lumière la parole de Dieu c'est une lampe qui nous montre le vrai chemin le chemin or ceux so qui ont osé so la mais je ne sais pas, reflet à mouinda, ce n'est pas normal. Ceux qui ont osé la mouinda, ils ont dit que nous avons à qui la coca-cola, ko coca-cola, la coca la coca de Dieu. la coca-cola, dans la dans la la les prédicateurs Mingi, ils en Afrique, ils en Apoto, ils en États-Unis, distraction n'a distraction. Et bien au niveau vous, vous devez de ne vous pas, donnez même pas la peine, il y a quoi ça, une balance. Une fois, je faisais la mission avec un frère, le binaïque, du fait que je suis Kaka Terre depuis longtemps, tout est à la vérité, tout est à battre, babi, babi, manakatze, bassemblée, tout est à battre, battre les mais les gens continuent à le faire. écoutez soit message d'habitude sur Kome la battre au n'attire ou place Bakenga, c'est-à-dire que dans la banque, on a deux dépôts, on a beaucoup d'abaissements. Et lorsque je suis en train de voir encore, n'importe exemple à Kinshasa, par exemple, mon tour sur la congolais. Mingi, min, ne Congolais, pas de Kinshasa, hein, mais la grande partie, Congolais, pas de Kinshasa. Il e so y a des tempêtes Mais tout ça, partir de 2000, l'église est comme un business, comme e un Alors, l'église est comme un cola, l'église l'église un cola, mais là, écoutez ce que je, moi je pense, aux que noir sur blanc pour mouna, que non, ces églises ne font absolument rien. Moi tout ça dans Kinshasa. Dans Moko, où mouna, hein, à Kinshasa, avenue au à, à rassembler, à rassembler, à rassembler, a yemba, ko, oh ah, la louange, a la l'adoration. même avenue, dimanche, bah, bah, pourquoi? Et dans ma venue, nous qui traverse presque Bongo. Si je dans ma région, bien dans ma commune chaude, mouvementée. Tango babar et kangami, église est fungami. Tango babar barre et fungami, église est kangami. C'est comme ça. Les mêmes gens qui partent au Bahkenda par l'église et ça bah ou la cata bah baroana, la C'est pourquoi vous verrez même que le mal est comme une cocoma visible dans l'église. Pourquoi Parce que les bandes n'ont pas de prix Ce n'est pas nouveau. Ils ont un cicaté. Ils ont un cicaté, ma camboana. Alors, c'est pour dire que le travail de la lumière n'est pas remarquable. Pourquoi Parce que la lumière n'y est plus. Ils ont un sous poteau. La grande partie, la grande majorité, les Congolais, par exemple, Belgique, la France. Dans la France, n'appelle si en France je pense que LSC sur je pense là la salle basal en France LSC quelque chose comme ça ça fait longtemps qu'on a dans la sanité. na je pense que LSC LEC. le a une entrepôt avec mon église bah ivoirien côté église congolais Côté l'église, même... il y avoir... a des Haïtiens. Côté l'église, il y a des... Ça dit, Baza a place, des fois même, il se ressemble à la tongue, il se à la peau. Mais vous, vous, remarquez, vous, vous remarquez que donc, les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes dégâts, les mêmes fautes, elles ont continué à tirer l'eau. Alors, tant que ce que je me assemblé physiquement, et a diminué par rapport à la COVID et tout ça, c'est normal que Internet. Des faux pasteurs, hein, des pasteurs commerçants qui disaient que ils sont venus sur Internet. Et moi, ma préoccupation, c'est que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu Internet. Facebook, YouTube, je me soupe d'être une belle belle, belle belle. Mais <mets> on okay, remarquez remarquer que, malgré ce katia ma y a dans la carte de l'Internet, il message qui a été bien dans notre voiture, qui a été avec un titre attirant, avec euh, une, comment dirais-je, une photo, une miniature, les gens veulent voir. Tu peux même faire une vidéo, tu écris, vidéo, les gens vont venir, pourquoi? Ils ont pas de Dieu. Maintenant, les gens vont venir, les gens vont venir, ba ba vont venir, les gens vont venir, pas gens vont venir, les les gens vont venir, les oui, pendant que les gens « Tu t'éloignes de plus en plus de Dieu. »« Yeshua l'obi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. »« Yeshua l'obi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Yeshua l'obi, celui qui, qui croira sera sauvé. Croira en qui En moi. A lui, il vient bien sûr. Mais les gens ne le font pas, parce que a battu mon kili. Oh, il y a une église, une église, une frère, une soeur. C'est-à-dire, il y a un objectif, parce qu'on a battu mon objet et loco. Comme la Bible, la Bible, la Bible dira que « La chose, l'objet. » Et maintenant, ces prédicateurs, comme ils ne sont pas conscients, soit, ou soit ils sont conscients, mais ils savent que « Ils vont s'enfoncer dans la bêtise. La bêtise. Une personne qui prêche des choses, qui n'a... Ils tout, ma colotté, mais les gens suivent, les gens disent Alléluia, Amen, tout ça. Pourquoi Puisque ils ont fanatisme. Sortez, éloignez-vous d'eux. Puisque la doctrine, il Yeshua, ça, ça ne consiste pas à ces choses-là. Et c'est qui ça, Rabino, le théâtre Vous sautez sur toute occasion, il y a. Ba, y a, ba, y a ba, information Mboka, vous sautez sur toute occasion il y a naibité bah il y a bah Tumususu, vous sautez sur toute occasion il y a bah Massoum il y a Tumususu, mais ce n'est pas le message, ce n'est pas le message. Vous passez votre temps n'est-ce pas à vouloir louper ou chercher n'est-ce pas bah sauter à bah Tumususu ou bien à la dénonciation, dénoncer les à malamo la Bible nous dit que, dans Ephésiens prenez pas, Ne prenez point part, ou ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais faites quoi dénoncer les » C'est-à-dire, tu ne, tu ne prends pas part, tu dénonces la chose que tu connais, la chose que tu maîtrises. Une personne vient te dire des choses, après sur ma vidéo, tel telle, tali, après, y aussi ma mission. Non, non, moi, je pense que c'est assez, c'est assez. Nous dénonçons les bonnes, les bonnes, mauvaises œuvres, j'allais dire. Bah œuvre m'a bête à lui qu'on en gros. Mais ce communauté me dit, c'est ça, charné dans le bateau. Mais où est l'amour Où est l'amour Même Yeshua a pensé qu'il t'aimplé dans le monde, oui, mais pas deux fois, une seule fois. Et c'était avec une raison. Mais lorsque tu viens avec le message, c'est comme ça, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Moi, je reçois aussi des mails, des bah, bah, messages à Batumsous, Soubali, qu'on se plein bah, de la de Komingi. Mais je vais, dans la ligne, on va faire quoi Nous ne sommes pas de gendarmes. Hein? Ni la police, non. Ni la police, non. Et il contre ma bénédiction dans toutes ses formes. Bien sûr, il y a contre ma bêtise. Il y a corps de Christ, entre guillemets, bien sûr. Puisque lorsque tu, tu sais déjà qu'une personne n'est pas un enfant de Dieu, à commettre des dégâts. Mais pourquoi tu viens, tu viens avec ces, ces problèmes, il y a Moutouabongo, par exemple Pour en faire quoi Et la personne, comment dire, cosala ba emission ose paye o babenga o sale les publicités gratuites et la même personne va continuer à faire d'autres émissions et puis après c'est comme ça c'est comme ça et puis et comme une poubelle comme comme moni moni vidéo ba moko zapper puisque tu sais que ba besoin la carte maintenant les enfants de Dieu d'autres d'autres de bons enfants de Dieu de vrais enfants de Dieu ne peuvent plus regarder ces choses ceux qui regardent ces choses ba tout ba ça na besoin pas ce cas ba te ngot théâtre ba ce ka na ba ngot et ce groupe de gens, on a Zoloba, Basalina Poto, Basalina Kinshasa, Basalina États-Unis, Boti Kabilo Kabongo Bandeko. La Bible nous dit dans le livre de 2 Jean chapitre 1, verset 10 ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pourtant, avant qu'une personne ne croie, avant que Moutouane dit Mela il faut qu'il y la bonne nouvelle, la repentance, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de se dire oui, j'avais commis quelques péchés, je suis tombé ici ou là. Maintenant, il n'y a aucune parole à Et imaginez-vous que Moutouane a dit, ça, scandale. On est ça c'est pas l'évangile les que tant que tu es vivant là nous sommes temps au bon la sinon au de masumu Nous satana sakai satana satana musala alors ne continue pas dans cette allure Ndekonangaye ozo uzokangai, Tika biloko wana. Oza kwebisa moutu. Meme mso mem, kaza moutu mwoko moutu nyama. Ata nyama koutu ayo kaka. Nyama yo kaka. Mbwa ayo kaka. So kwebisa mbwa e. A kompani ke e wana izaya e. Yako benga yeti me e yako kwebisa e. Me akombe plifoate rezo moutu nzambasali. Puske an lomu. Dye ami nespa. Uh, Donk do deux capacités, kapasite. Eh, de kapasite ba, mi balé, Yako e babo. Lamu nama pas tout seul tu balayes qui est bon maintenant connaissance de bien du bien et donc et de mal nous tu as une carte n'ayez connaissance il y a bien et il y a mal nous ceux qui nous t'as sali ma belle au pessier conseil attaillons qui a 100% tu m'as dit à 10% ceux qui sali bongo déjà et qui est là le quoi nettement un pas mais lorsque toi tu viendras avec des message tel que au coquin d'enfer au coquifa bon mais non mais ça c'est pas quiconque va plus loin et et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. éloignez-vous d'eux. puisque la Bible nous dit que fuyez quoi la mauvaise compagnie. La Bible nous dit aussi que est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble s'ils si, ne si, peuvent marcher ensemble si ils pas. Ce qui muentu à sa c'est que vous la collayer. Bas Basu Bas Bas Basu dis-moi qui tu ferais quand je te dirai qui tu es l'ami des gens de bien c'est quelqu'un de bien l'ami de gens de de mal de de choses donc y a ma belle ma belle bah assassinant bah bah meurtre tout ça ami na bangou y est pas à t'as salongo na boiter mais on monte tout à t'as salongo déjà alors, éloignez-vous de ces gens qui viennent avec des messages comme ça. Bon, compagnez-vous, c'est que vous ne savez pas pour bêtise. Non, non, non, non, non. Bêtise, c'est une forme, c'est une forme qui est une forme qui est une forme de dénoncer. Mais nous ne voulons pas commencer à régler des comptes pour les gens qui sont des gens. C'est un sacrilège. Écoutez ce que la Bible nous dit dans nous le 2 Jean 1, 10. Dans le bien, celui qui demeure dans cette doctrine à le Père et le Fils, c'est-à-dire à Dieu. Quelle doctrine de pardon Quelle doctrine d'amour Quelle doctrine de patience Parce que si tu n'as pas l'amour, comment, si comment tu peux sauver Si tu n'as pas l'amour, comment tu peux sauver d'autres gens On ne peut sauver qu'ainsi tu as l'amour. C'est comme un médecin qui n'a pas l'amour. Mais attends au salaire, on va bien encasser. Mais d'abord on donc il y a donc Hippocrate, tu vois, le salaire, tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire ça. C'est pourquoi avant de devenir médecin, il faut avoir une vocation. Tout le monde a une télévision, tout le monde a tout le monde abonne à tout. Pendant tant d'années on s'attendait à un médecin puisqu'il y a un de gens qui s'y a marre. Là j'ouvre une parenthèse, il y a un doctor qui n'est pas médecin, Biken da kenda ce so qui est pas médecin à diagnostiquer sur eux, qu'on dit mais à 100% et mingi bas ça l'a rappelé bon moment à l'obil comme bongo et ça l'a rappelé bon côté après ce bas qui seconde mais le bas qui si bon moment à peu pourquoi puisque qui c'est ali poison ce so qui oké okay, pas médecin médecin on a un diagnostic conseil à repérer ça io qui n'est pas deuxième troisième médecin après ça au sous diagnostic ou tard parce so que ceux qui sont dangereux sont dangereux encore je ferme la parenthèse malubi bah, que celui qui demeure dans la doctrine de Yeshua, il a Dieu en lui. Et il a ça c'est-à-dire, Jean 1, non, 2 Jean plutôt, 1, 10. Et le bien, si quelqu'un vient à vous, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de quoi De pardon, la doctrine de quoi D'amour, de, de, de, donc de joie. Quand le colombo l'obtient, il se dit que n'importe qui est gentil. Non, pas mon abola Ne dis pas aux gens n'importe qui est gentil. Pas mon gentillesse n'ayo. Ne dis pas aux gens n'importe qui est chaleureux. Pas mon chaleur n'ayo. N'importe qui non non ça dit on ne peut pas dire ici oh Lucas Batubal mon non non ça dit il faut que Batubal mon ne le croie pas. Mais yo colobate que n'importe qui bon ça dit le fruit que tu portes et sa fournit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et lorsque moi je vous prêche là, ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit comprennent, vont comprendre facilement. <rire> si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, Yoka, ne le recevez pas dans votre maison. Là, si j'ouvre une parenthèse. Frère, yo quand ça que les joviste témoins de Jouvens parce que bah ça bah ba, ba, ba, ba, tu a en Zambie, bah yepa yo, ou yambi bango, ou vandisi bango, bah comme il courtait ayope, ou s'apelle moi débat yo, osa ko participer nakati amasumu na bango, osa ko ko, ko fongo la porte yandakou na ona ba démon. Balobi a oké okay, non, soi que moutoi na doctrine ya ye shuati. Quand même, là, tu en Je ferme la parenthèse. Je reviens maintenant sur des vidéos. Ce monique, montrons quoi, théâtre, macambu, ya bongo, ya quoi. Tu veux que les lingas, les momos, que c'est dire toujours, tu vois, boiter, lingi boiter, mouto yo, ya quoi, kufa, tousawa. Non, ne le recevez pas dans ta maison, c'est à dire, n'as, tu n'as rien eu au comptable IPT. Ne le regarde pas. Au moins, n'a que deux jours, trois jours. Tu vois, n'a qu'à dans le système informatique avez a possibilité il y a une à la chaîne YouTube ou avez la possibilité que vous désabonner au chaîne YouTube. et tu verras que ceux qui osent la chaîne temps bongo vous il y aura des vidéos qui vont venir ça c'est système c'est que trois ok au non Vidéo est intéressante, je bah, vais vous dire Puisque, en fait, machine à recherche ça là que alors moi hein, vous dire que je ming, vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais je je je je je il sa frère ouana mais n'a bi se moi suis qui et à et Dieu sait Dieu connaît notre cœur mais qui tant que long a tout ça la synergie Il y a son gars qui non frère boité bo, frère boité mais tout le monde a battu, je ne sais pas ceux qui bateau il y responsabilité, a une responsabilité, puisqu'une une personne qui est passée par là avec des responsabilités, quand tu il assemblé, il peut pas commencer à dire YouTube, ok, un message simple, un message d'amour. Le bateau a, Zambie, ne le recevez pas dans vos maisons. et eh bien, ne lui dites, ne lui dites pas Salut. Même pas bon, tu comme ça été. Et ça dure, mais c'est comme ça. Et tu me diras que oh, tu vois, il y a le bas qui aimait vos ennemis. Et bon, moi, ça un ennemi dans l'autre. A ça que vous pratiquez, la doctrine, qu'on peut se boter. <cười> Et ne le suis pas pour venir me dire, Frère Kachon, la langue, mon tout-monde, non, non, non, non, non, non, non, ne, ne fais pas me dire, ma cambozo landa, yonde, lucas, ma cambozo tala. Et je ne dis pas que tala, pas et pas ma ni ma cambozo non, non, je te dis à toi qui m'écoute, ma soeur, mon frère, il faut choisir, chen ni nos autres tala, site ni nous autres tala, ni nous autres sont mélangés au talibotiki, au talibotiki, au au talibotiki. Le la foi, c'est que nous avons eu un peu de qui connaît le cœur les, les de l'homme, c'est un peu de moko. Qui suis-je pour sonder le cœur? Bah, le bien okay. on a deux gens, dit, sois, car c'est lui, ce que la verset 11. C'est lui qui lui dit « Salut » participe à quoi À ces mauvaises œuvres. Donc, du fait que tu ne veux pas t'éloigner de ce genre y'a tu vas faire quoi Tu vas participer, n'est-ce pas, à ces mauvaises œuvres. Un exemple simple, tu es à la maison comme ça, dans le salon, tu as un camarade. Ok, dans le camarade il y a un ami, ou un camarade où tu es habité. Il y a des soldats, Il y numéro 8. Vous êtes en train de parler, de causer, de regarder la télé, tout ça. Et tout d'un coup, police à côté. police est à côté de est Après, il y a des qui qui. C'est pour dire que celui qui marche avec un voleur. Il est prétendu voleur aussi. Vous comprenez ma robe? Je suis est à de que je suis bien main, non. je a en train ou noir, dire je dire je dire sur 100%, il y a malamou. Ce qui 1% a ma bé, malamo Malamou n'y a pas Sur 100%, il y a b. Ce qui 1% y'a malamou. Et l'ongwe, ma bé, zara, ma Ça dit, si vous il faut que il faut que vous avez tu parles avec une personne, tu sens que la personne n'est pas à la hauteur. Il y a même avancer, mais que Mais pourquoi tu as Un homme, une femme, plus de 50 ans, mais Pourquoi Il faut t'accrocher à des gens qui ont quand même une manière, une façon de vivre, puisque au fait, il y a d'autres gens qui ne sont pas éduqués dans la bande n'a ça arrive. Maintenant la société peut aussi t'éduquer. A comme une plus forte raison zambé à éduquer non zambé à éduquer Parce que quand tu deviens en Christ, comme une nouvelle créature, le Seigneur va faire quoi? Il va laver ta vie, il va te te, te, te donner une un nouveau un un, un nouveau vêtement. Il va marcher avec toi comme il a marché avec des apôtres qui étaient des gens normaux comme toi et moi, mais comme ça, comme ça, il va disciple, comme ça, va ministre à parole. Et il y a des moti ont famille, pauvres, malheureux, ceux qui tout ça. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas le passé d'une personne, c'est le présent. Et le présent détermine le futur à le alors, si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu vas rater le ciel. Proverbe chapitre 22, verset 24 Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. Proverbe 22, 24 à 25. Si Moutmour a senti qu'il n'avait il n'avait pas un Il Il des gens qui complotent contre, je ne sais pas, d'autres gens. Batabongo, tu vas rater le ciel. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, sœurs aussi, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, aux de division, de scandale, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Point. Et puis suite, éloignez-vous d'eux. Cela qui cause le scandale, des divisions. Puisque le ah bah, scandale n'a pas de division, pourquoi? Puisque c'est pour dire que même toi qui penses que tu ne commets pas, ça va bah, être scandale. Mais lorsque tu as un discours qui, dit, donc, qui, qui, donc, qui divise, tu crées des divisions. Lorsque tu commences à avoir des de, de fans clubs, tu crées des divisions. Lorsque tu commences à avoir des gens euh, qui t'encouragent dans le mal, tu crées des divisions. Et ton le bien voir ouais, que. Quand on crée division, on a un préjudice à l'enseignement. On a gagné le Si tu es enfant de Dieu réellement, il faut interpeller. Un jour, un Tu seras devant le Seigneur comme ça nu, et de l'autre côté, quand on a un de temps, que tu as un bon c'est pour prêcher la bonne nouvelle, l'évangile. Et que vos femmes aussi vous conseillent de faire de bonnes choses. Et que vos femmes aussi soient prêtes pour vous critiquer aussi. Ceux qui, moi, ce n'est pas comme des fanatique, mais Moussalé baby, Pourquoi nous sommes contre le couple pastoral Moi, Bébi, je pas un couple pastoral. Parce que moi, je ne pastoral. Donc, à battre la moulingue aux déjà basse à Pasteur balagater mais mobile il suffit que ça Pasteur ben, au ben, commis moi ce n'est pas comme Pasteur à tout prix il y a quelque chose à la séminaire na Sud ya que na Est comment vous aurez le temps vous aurez le temps comment Parce que Moko comme à ça le quoi la répliquateur ça dit ça coup, à ça le quoi miroir ya moninga Pourquoi Parce que non mon mari c'est que tu fais là et comme quoi exagérer. et les femmes faites ça faites ça aussi dites à vos maris et toi mari, aussi dis à ta femme de changer donc ah tout seul bah ben, ben, pardon aussi dit ça deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, je vous recommande, frères, sœurs aussi, au nom de notre Seigneur Yeshua, de vous éloigner de tout frère ou toute sœur qui vit dans le désordre. C'est quoi vivre dans le désordre? Vie à mon boulot, mon Désordre. Et puis, le bien, non Donc, de vous éloigner de tout frère ou toute sœur qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez. Reçu de nous. Ça, ce sont les apôtres, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Bah, le bien, bah, que nous vous recommandons, de, au nom de Yeshua, de vous éloigner. six Na bango. Je pense que message Oyo, bon, peut-être qu'il a un peu dur, mais deux fois, c'est normal aussi, hein, puisque euh, la parole de Dieu est à Caponacopanza, séparée. Il y a ali à double tranchant. Donc, ce tu as au sens de poil, tout as un début message Oyo qui un peu nous sommes perfectibles, il faut vraiment la, et courir pour nous, nous toujours, bien sûr, par sa grâce. qui quelqu'un de au au sala, Shalom